Le 1% de la population possède 40% des richesses. Il y a plus de 600 000 pauvres en Suisse et l'argent dort sur les comptes en banque des ultra-riches. Vous trouvez ça normal Pas nous. Thank you.